Quelques petites précisions. On commence à être à peu près organisé. Euh, pour clarifier les choses, je commence par aller en cours en ligne, bon, quatrième ou sixième. J'imagine que euh, je suis en quatrième B. La prof m'a demandé de créer une collection. Si je ne l'ai pas fait, je la crée. Donc je crée une collection en mettant mon prénom et maths. Et je vais aller remplacer l'image pour en mettre une personnelle. Et comme j'aime bien les maths et la montagne, je recherche sur le web. Et ah, tiens, j'aime bien cette image-là. Donc, je la mets, je clique sur « Ajouter ». Et j'ai bien ma collection comme la professeure me l'a demandé. Maintenant, euh, je veux créer une note. Quelques-uns n'ont pas encore bien repéré ça. Pour créer une note, enfin c'est un fichier rapide. Je vais sur plus, je vais sur note et euh, je crée. Euh, voilà, je veux remercier ma professeure. Merci Madame. J'ai bien compris les exercices. Voilà. Et euh, j'ai créé ma collection. Voilà, je crée cette perle. Alors, si je reviens en haut, j'ai donc mon dossier Mireille Mat et on voit qu'il y a un, c'est-à-dire qu'il y a une perle dedans. La prof ensuite va venir voir, va voir « Ah tiens, Mireille m'a mis une perle ». Je vais dedans, je clique sur la perle. Merci madame, j'ai bien compris les exercices, j'ai créé ma collection personnelle. Ah, c'est très bien. Donc la prof commente et met très bien, ou elle met ce qu'il y a à corriger. Ok. Et puis ensuite, euh, ne vous inquiétez pas, cette perle, la prof va l'enlever pour pouvoir la mettre dans le dossier où les élèves ne doivent rien mettre, mais où la prof peut mettre les travaux déjà corrigés. Et donc, elle met cette perle-là. En plus, la prof, qui est vraiment très forte, euh, elle va prendre ma collection, là. Cette collection elle va la dupliquer. Hein, il est tard, voilà. Elle va la dupliquer. Dupliquer, ça veut dire que je refais la même. La dupliquer et elle va aller la mettre dans « Ne rien déposer ici par les élèves ». Et effectivement, Mireille, maths, copie, la collection est arrivée. La prof qui est toujours très forte, va changer au lieu de mettre « Copie » elle va mettre Mireille Mat, déjà vue par Madame Gain. Et cette collection-là, elle va la mettre au milieu des autres élèves, par ordre alphabétique, euh, ben là, ça se passe ici, et ce qui va lui permettre maintenant que toutes les perles de cet élève sérieuse modèle et agréable, elle va les mettre là-dedans. Ainsi donc, l'élève Mireille, on imagine qu'elle est en quatrième. Elle va dans cours en ligne. Elle va dans quatrième B parce qu'elle est en quatrième B. Elle voit qu'elle n'a plus de perles ici, ça veut dire que la prof l'a corrigée. Elle peut aller voir à ce moment-là, dans travaux déjà commentés par Madame Guin. Elle va là-dedans, elle n'a rien le droit de déposer là-dedans, mais elle peut aller voir ses travaux. Elle va dedans, elle va chercher son, sa collection dans Mireille Mat, déjà vue par Madame Gain, et elle peut voir que la perle a été vue Madame Gain et que Madame Gain a mis commentaire. Très bien. Donc l'élève dit Merci Madame d'avoir si gentiment corriger mon travail. Bon, là, l'élève et le professeur, c'est le même, donc on ne s'en rend pas bien compte. Mais euh, voilà, Donc on peut regarder les commentaires, les vérifier et les éditer. J'espère que vous avez tout compris et euh, que vous en ferez le meilleur usage possible. Je reviens sur ma maison et là, je suis chez moi. Au revoir.